Bonjour, nous allons maintenant voir combien d'idées écrire sur un post-it. Il est souvent tentant, quand on a un marqueur en main et un bloc sous les yeux, d'écrire autant d'idées qu'on en a sur le premier de la file. On va se retrouver avec beaucoup d'idées écrites, mais il sera impossible de les séparer les unes des autres. La bonne manière d'écrire sur un post-it est donc d'avoir autant d'idées que de post-it pour pouvoir ensuite les déplacer au fur et à mesure de la session.